Depuis plus de 10 ans, je fais la même chose. C'est que j'accompagne les clients sur ce que j'ai accompli durant les 2-3 dernières années. Ça ne m'intéresse pas de vous aider sur ce que j'ai accompli il y a 5 ans comme ça ne m'intéresse pas de vous aider sur des choses que je n'ai pas moi-même accomplies parce que je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas légitime et ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qu'on a fait depuis 2-3 ans, c'est d'accompagner des centaines de clients à travers du coaching et de la formation. Et on a développer un business à plus de 10 000 euros par mois. On a fait des mois à 10 000, 20 000 comme on a fait des mois à 20 000, 30 000, voire 40 000. Et ça, je veux vous l'apporter parce que ça fait trois ans qu'on le fait. On a fait plus d'un demi-million de chiffre d'affaires durant ces trois dernières années et je veux vous aider. Et même moi, ça me paraît fou de vous dire ça parce qu'il y a à peine 3-4 ans, je n'aurais jamais cru être là où je suis aujourd'hui. Et je veux vous aider à ne pas perdre du temps, à ne pas faire comme moi, mettre 7-8 ans avant d'atteindre euh, un business de cette taille-là. Parce que si vous avez le potentiel, que vous avez l'envie et que vous avez, que vous avez euh, vraiment euh, ce, cet amour pour votre business, parce que vous savez que ce business-là vous aide à accomplir votre mission de vie et à prendre soin des gens que vous voulez, et bien, si vous êtes dans cette énergie, je ne veux pas que vous mettiez 5 ans, 10 ans à atteindre cet objectif. Donc, on lance un programme qui s'appelle Ascension. On prend seulement 24 membres fondateurs. Si vous êtes ambitieux, si vous êtes prêt à travailler, mais qu'en même temps, vous avez des valeurs hautes comme la famille, comme la bienveillance, euh, comme euh, prendre soin des autres, si ça, ça vous parle, je m'adresse à vous. En dessous de cette vidéo, vous pouvez cliquer et découvrir le programme Ascension. Prenez un rendez-vous de 15-20 minutes pour qu'on discute. Qu'est-ce qui va se passer durant cet appel de 15-20 minutes On va faire connaissance. Si je vois que vous êtes… Dans le profil type de, des personnes qu'on a envie d'accompagner et qui vont bien s'intégrer dans le groupe, je vous parlerai du programme Ascension. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Et si ça ne vous intéresse pas, c'est OK. On aura juste passé 15-20 minutes à passer un bon temps euh, ensemble. Les candidatures s'arrêtent le 19 décembre. Ça veut dire qu'après le 19 décembre, vous ne pourrez plus candidater. Pourquoi Parce que le programme se démarre début janvier. Et du coup, bah, ça démarre début janvier. Vous ne pouvez juste pas nous rejoindre après. En tout cas, pas pour cette première cohorte de membres fondateurs. Si ça vous intéresse, j'ai hâte de faire votre connaissance. Et sinon, c'est OK. Je vous souhaite le meilleur. Et dites-moi comment je peux vous aider autrement. Euh, hâte d'avoir cette conversation avec vous. Sinon, de passer ces 15-20 minutes à faire votre... Connaissances, à vous aider à y voir plus clair et à voir si on est fait pour travailler ensemble ou pas. À très bientôt.